Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis militant au sein d'une organisation politique qui se nomme Révolution. Nous défendons les idées du marxisme dans la jeunesse et dans le mouvement ouvrier. Sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, dans notre journal, nos livres et nos brochures, nous nous efforçons de démontrer l'actualité et la vitalité des idées de ce que l'on appelle le socialisme révolutionnaire. Nous organisons régulièrement des réunions publiques nommées cercles marxistes » sur des thèmes théoriques, d'actualité ou historiques, sur plusieurs des universités, des villes de Paris, Lyon, Marseille ou encore Toulouse, nous les tenons désormais en ligne. Si vous souhaitez vous y inscrire, c'est simple, vous n'avez qu'à remplir le formulaire qui est joint à cette vidéo. Révolution est aussi, et d'abord, la section française de la tendance marxiste internationale présente dans une quarantaine de pays et sur tous les continents. Face à la mondialisation capitaliste, les jeunes et les travailleurs du monde entier ont plus que jamais besoin d'une internationale révolutionnaire. Le socialisme, la société pour laquelle nous nous battons, ne peut vaincre qu'à l'échelle mondiale. De même, les grands défis écologiques auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être relevés qu'au niveau international dans le cadre d'une planification rationnelle des ressources. Il est indispensable de lutter au quotidien pour nos droits, pour nos salaires, pour nos conditions de travail, nos conditions d'études, mais également contre le racisme, contre le sexisme, contre les guerres impérialistes. Les révolutions participent activement à toutes ces luttes. Mais nous devons aussi défendre un projet de société alternatif au capitalisme. Et la crise extrêmement profonde de ce système met à l'ordre du jour la révolution socialiste. Il nous faut lutter pour la nationalisation des grands leviers de l'économie, les banques, l'industrie, la distribution, et les placer directement sous le contrôle démocratique des salariés. Dans le cadre d'un plan démocratique et rationnel, l'économie pourra enfin servir les besoins du plus grand nombre, et non plus la seule avarice des grands capitalistes. Rejoignez-nous dans ce combat. Pour nous contacter, vous pouvez écrire à l'adresse qui s'affiche ou remplissez directement le formulaire d'adhésion qui se trouve joint à la vidéo. À bientôt!